c'est pas Mina ça. Mina. Mais qu'est-ce que tu as? Mmh. Oui. C'est non, fais, bon. fais voir, fais voir. Hein? Non, mais je t'avais dit de quitter. Moi, je t'ai dragué, tu m'as laissé. Et c'est souvent rien. Si je n'ai bandit là, si est bandi, là, c est... C est... <coughs> je n'ai bandit pas... là, c'est... <coughs> c'est... C'est... Ah, sinon. Non, parlez, parlez. Non, je vais pas seulement. Faut parler là. Donc, mais, moi mais, dire, faut parler. Moi, je demande à parler. Bonsoir. Non, parle. Non, faut plus de me faut du ah, bandit, bonsoir. Sinon, ça va. Donc, toi, c'est toi qui lui montres la tête. Tu as vu C'est premier, au premier rang, hein, elle a eu ça. C'est toi qui lui montres la tête. Ah, tu j ai, j ai j ai vu? Dit, là Quitte là, regarde-moi celui-là. Moi, je ne vais pas te taper, je vais te percer le ventre. Oh, toi tu vois ma femme tu traînes nous tas de bandit que tu la dragues Donc c'est à cause de, de ce port là que toi tu es... Mais je ne l'ai jamais dragué hein, tu, même. Tu, tu me, tu me topis Faut mmh. rester avec lui, ne viens plus moi, chez moi passais hein. chez Tu, tu passais seulement je Mais quand il t'a arrêté mêles. tu pouvais passer non Non je passais, je ah, okay. me suis pas arrêté ah, Moi je mangeais à côté, j'ai entendu vos, vos, vos, vos flots Continuez Mais continuer reste avec lui Reste lui avec lui Mais c'est ta femme non Tu aimes qui tu as vu, ça ici Yagba, le deuxième aussi va prendre, tu as peut-être... toi aussi, à cause de bananes là, à cause de banan là, tu te Toi, tu, tu parles toi tu parles tu tu... Lui et moi, il m'a jamais venu, comment il, comment il peut parler de bananes, donc toi tu vas raconter. Je ne l'ai même, je ne le même. pas bien. Pourquoi, parles. il faut, il il faut attend, dire, bien, là. La personne te tape, il te fait tout A cause de ça là là, tu ne veux pas quitter Hein? À cause de ça là là, là il est jabi Toi même tu sais qu'il est jabi Il tape tout le monde et tu es tout. derrière à cause de ça là là, là. En tout cas